Alors, vous utilisez de nombreux outils, plusieurs outils, vous êtes formé il, il y a bien longtemps maintenant à ces outils, autant dire que vous les maîtrisez. Euh, Présentez-nous vos outils, l'hypnose, le TCC, la PNL, la pleine conscience, la transgénérationnelle. OK, alors disons qu'on va les séparer. Bonjour et bienvenue sur Nelzone TV, la chaîne télé santé Fort, bien-être et surtout médecine douce sur laquelle vous savez, c'est officiel, vous êtes définitivement bien. Alors aujourd'hui, après une carrière internationale en tant que directrice de la communication, vous êtes coach, professionnel, trilingue depuis 2004, hypnothérapeute depuis 2009, vous utilisez également la PNL, les TCC, la transgénérationnelle et enfin, la pleine conscience, nous allons parler. Bonjour, Georgia Sanfori. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir. Pourquoi ce changement de parcours professionnel ben, Ça fut un peu un choix voulu et nécessaire. J'avais fait 20 ans de communication dans des entreprises internationales et j'étais arrivé un peu au but du plaisir. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un plan de licenciement et de faire euh, une recherche de ce que je voulais faire après. Et je suis revenue à mes amours, c'est un peu la psychologie, je me suis rendu compte qu'effectivement, je faisais déjà du coaching en accompagnant les exécutifs de l'entreprise. À tout ce que c'était la gestion des conflits, la prise en parole en public et la gestion des émotions. Donc, ça, ça a été un peu naturel et aussi la vie d'être indépendante. Voilà, d'être son propre patron, c'est vrai qu'on en rêve. Pourquoi euh, et à qui s'adresse votre coaching, Georgia Alors, disons que les coachings, la partie la plus importante de mon coaching s'adresse aux entreprises aux dirigeants, euh, aux cadres supérieurs et à tout ce que c'est l'accompagnement des équipes. Ça, c'est la partie la plus importante de mon métier. À côté de ça, euh, j'ai aussi ce que l'appel euh, du coaching individuel, c'est-à-dire j'ai des moments dans lesquels des personnes décident de venir me voir euh, pour faire le point, pour un changement de carrière ou une prise de décision dans la vie. Et en troisième partie, euh, j'accompagne un coaching, ce qu'on appelle le coaching de santé. Aujourd'hui, euh, on se rend compte que les personnes qui sont en entreprise euh, peuvent passer à travers des maladies et l'effet d'être, de retourner au travail et de créer une nouvelle image de soi après une maladie longue euh, peut les fragiliser. Et donc, sur ce côté-là, euh, il y a des accompagnements euh, qui sont nommés coaching de santé. Et vous le faites en trois langues, hein? français, italien, j'imagine, vous avez un nom en et italienne, anglais, un allemand, la troisième langue. Non, je parle, je parle anglais, français italien. Italien, comme vous le dites, c'est ma langue d'origine. On l'entend dans l'accent. Euh, en... C'est un joli petit accent, en effet, <rire> que je garde. Euh, je l'ai fait en, en anglais parce que j'ai travaillé la plupart de ma vie en anglais et en français parce que je suis en France depuis 1993. Pourquoi se fait ton coacher Georgia? Et il y a multiples raisons. Euh, si on part, comme je vous disais, par rapport au coaching euh, des dirigeants, pour un dirigeant, le fait d'avoir un coach à côté, euh, c'est un endroit de sécurité dans lequel il peut poser des réflexions euh, stratégiques et des réflexions sur soi-même, sur sa posture, sur sa manière d'être un leader. Et le coach est là pour faire émerger, disons, la meilleure partie euh, du leader et lui faire quelque part miroir euh, par rapport à sa manière de penser. Donc, je le reviens, c'est un vrai endroit de sécurité, de réflexion pour un dirigeant. Pour des cadres euh, supérieurs, c'est toujours un endroit pour améliorer leur performance, pour euh, pouvoir euh, développer ce qu'aujourd'hui on appelle euh, du leadership, euh, selon la manière dans laquelle ils sont, pour prendre conscience de comment transformer certains comportements ou ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et pour les équipes, ben, le coaching, c'est utile euh, pour créer de la cohésion, pour permettre aux gens de mieux se connaître, s'accepter et collaborer ensemble. Donc, le coaching d'équipe euh, a tendance à faire émerger ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective, la collaboration entre les personnes. Pour ce qui concerne le coaching individuel, comme je vous disais, il y a des étapes dans la vie dans lesquelles euh, on se pose des questions sur nous, sur euh, ce que nous faisons, sur notre euh, futur, sur ce que nous avons envie, envie de vivre dans les années qui viennent. Et donc, euh, un coach est quelqu'un qui se pose à côté de la personne, justement pour utiliser les outils les plus importants qui sont les questionnements et la réformulation et permettre à la personne d'échanger son regard euh, par rapport à ce qu'il conçoit être euh, sa vérité. Donc un coach, c'est quelqu'un qui part en voyage avec une personne pour lui permettre d'atteindre euh, un endroit, un objectif ou plusieurs objectifs, euh, en facilitant et transformant ce qu'on appelle des obstacles en ressources pour pouvoir avancer et équilibrer, trouver un équilibre personnel ou professionnel, et disons plutôt en en un équilibre. Sachant qu'un équilibre, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est toujours un mouvement. Et donc l'idée d'un accompagnement individuel, c'est de donner des clés et des outils à la personne pour pouvoir faire face de manière la plus simple, la plus rapide à des situations complexes. C'était un moment, un espace également pour ces dirigeants, ces cadres supérieurs, de pouvoir verbaliser sans être jugés. Tout à fait. fait. C'est une question. Oui, c'est un endroit personnel. Il y a de la psychologie, bien sûr. Il y a des techniques, des changements, des développements personnels. Mais ce n'est pas un espace thérapie. Euh, c'est un espace plutôt de connaissances de soi euh, et d'amélioration de ses performances. Alors, derrière les mots performance, nous pouvons mettre tout ce que nous voulons. Euh, mais, mais disons, le but de la manœuvre, c'est vraiment de permettre à la personne, dans n'importe où, d'accéder rapidement à une euh, caisse à outils pour dire, au lieu de rester coincé et de me poser la question « qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait et comment je l'ai fait euh, », je peux accéder à mes ressources et transformer et rendre plus fluide le passage euh, à travers euh, des moments qu'on peut appeler des moments complexes, ou des moments qu'on appelle problèmes, euh, pour aller vers des solutions euh, qui nous conviennent. Quel moment, à quel moment de vie? Peut-on se poser la question de rencontrer ou pas un coach? Ben, les moments de vie sont multiples. Ce sont ce qu'on appelle vraiment des changements de vie euh, ou des situations qu'on peut appeler, si vous voulez, des crises. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme avant. Euh, on ne sait pas comment s'y prendre. Euh, et l'état émotionnel est plutôt euh, négatif, on n'est pas dans la joie. Et euh, on, on décide de faire un point euh, de vie euh, pour dire, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je ne veux plus? Euh, qu'est-ce que j'ai envie de créer? On est beaucoup dans la créativité quand on est en coaching. Euh, Quelles sont les choses qui engombrent ma, ma tête, mon cœur, mon corps et que j'ai envie de transformer justement pour atteindre une étape de ma vie euh, nouvelle, pour créer une nouvelle identité. On, on parle souvent de la meilleure version de soi. Quels sont les avantages du coaching Mais Les avantages du coaching, c'est que c'est plutôt rapide. C'est-à-dire, ce n'est pas comme un, un, une psychologie ou un pédia psychiatre. en psychiatrie, dans les... Ben, psychiatrie encore, là, ce sont plutôt des médicaments. Mais euh, ce ne pas des longues séances sur la durée de l'année. Ce sont des séances plutôt rapides. Normalement, on parle entre 8 et 10 séances sur des accompagnements euh, importants. Des fois, ça suffit trois séances, les personnes hop, trouvent leur, euh, leur réponse, simplement parce qu'on débloque des situations. Donc, premier avantage, c'est court. Deuxième avantage, c'est qu'on euh, peut aller visiter un peu le passé, comprendre euh, les commandes du pourquoi et les pourquoi du commun. Mais en réalité, on s'oriente rapidement vers le futur. Donc, quand je vous disais qu'on rentre dans un concept de créativité, c'est d'accompagner une personne à, à trouver des solutions créatives par rapport à des situations. Et, et donc, euh, on n'est pas euh, dans l'effet de dire pourquoi, on est dans l'effet du comment. On est dans l'effet d'être dans un mouvement euh, de transformation. Deuxième avantage fort. Oui. Le troisième avantage fort, c'est euh, souvent on, on, on, on est coincé dans des endroits euh, qu'on connaît très bien euh, et qu'on a envie de dépasser, mais on ne sait pas les voir vraiment. Les coachs sont simplement là pour faire euh, l'effet miroir. C'est celui-là qui indique, qui vous dit à un certain moment, tiens, à tu noter que sur ton visage, tu as un miette, tu peux te l'enlever, peut-être, le miette était là, on l'a pas vu. Donc c'est aussi ça. Euh, c'est une nouvelle manière d'accompagner euh, la dimension humaine. Vous savez, dans le passé, il y avait beaucoup la famille, la, les groupes, la, euh, la la communauté, aujourd'hui, il y a beaucoup de solitude et quelquefois, l'écoute attentive de quelqu'un euh, qui a une vraie attention vers euh, son client, euh, c'est important. Et dans les... Oui, et dans les coaching de santé, euh, je tiens à le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup la donne. Euh, les personnes qui sont, euh, qui traversent des moments de fragilisation, de fragilité avec une expérience de maladie, donc vous le savez bien maladie, maladie des fois, euh, peut trouver avec un coach de santé des points euh, de transformation qui favorisent euh, et, et accélèrent leur processus de guérison et le fait de, se, de trouver à nouveau leur place euh, dans la vie. Donc ça, je trouve ça extrêmement important et fondamental. J'ai lu quelque part « Innovation managériale ». Qu'est-ce que l'innovation managériale, Georgia Sanferi L'innovation managériale, c'est qu'aujourd'hui, on parle surtout en France, à l'étranger, ça commence beaucoup à, à bouger. Euh, on ne peut plus manager euh, comme dans le passé. Donc, vous avez des tonnes et des tonnes de manuels euh, de management. En réalité, aujourd'hui, un manager euh, est quelqu'un qui doit développer des compétences dites émotionnelles et des compétences dites relationnelles. Donc, il peut être très expert, très technique dans les métiers. Ça ne suffit plus. Il a besoin de devenir quelqu'un qui fait émerger dans les équipes la vie, la motivation, la, la capacité à créer de nouveaux processus. Donc, euh, innovation, quand on parle d'innovation, on parle de créativité. Forcément, euh, les entreprises sont de plus en plus compétitives et la demande, c'est d'amener les équipes à pouvoir être agile, à pouvoir réagir rapidement face à un monde inconnu euh, qui peut changer très rapidement. Donc l'innovation managériale, c'est accompagner des managers, des dirigeants et des équipes dans un futur probable ou improbable, improbable euh, pour pouvoir euh, participer à la création aussi d'un monde meilleur. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas simplement une entreprise euh, qui est là pour euh, gagner et, et payer ses employés, elle est là aussi avec une contribution sociale, économique euh, et de l'ambiance, de l'écologie. La, de Un euh... bien-être au travail, favoriser, installer vivre, oui, vivre, le bien-être. Ce pas que le bien-être au travail. Euh, mais c'est aussi quel est l'impact que cette entreprise va avoir à un niveau social euh, dans un monde qui, comme nous savons, est dans un moment de, de difficulté et quel est l'engagement euh, que l'entreprise prend pour contribuer à maintenir ou à améliorer les conditions de la planète. Et il y a une vraie prise de conscience. Écologique et, et, et sociétal euh, qu'avant on n'avait pas. Donc, euh, quand on, en tant que coach, euh, executive coach, on intervient euh, au sein des équipes et, et des comités de direction, c'est aussi de les aider à faire des réflexions qui sont euh, dans l'innovation où on va dans le futur. D'accord. Alors, vous utilisez de nombreux outils, plusieurs outils.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 C'est l'art de la meilleure éthique pour faire émerger des prises de conscience. Il y a ce qu'on appelle les coachings génératifs. Les coachings génératifs, c'est vraiment accompagner les équipes à utiliser deux types de connexions comme je vous disais, la connexion avec l'intellect, la réflexion, et la connexion avec le cœur, c'est-à-dire l'intuition, pour faire émerger des solutions créatives. Et donc, ces outils-là, ce sont des outils qui viennent de Stephen Gilligan et de Robert Dills. J'ai travaillé avec eux depuis au moins, je pense, 15 ans. Euh, J'ai contribué à, à créer euh, les coachings génératifs avec eux pour les diffuser dans le monde sont des outils d'autres performances euh, qui sont issus de la PNL et de l'hypnose ericksonienne. Donc, on apprend aux personnes à pouvoir être en présence et être focalisées comme des sportifs et en même temps être dans la perception de tout ce que l'intuition peut amener. Euh, pour ce qui concerne la PNL, l'hypnose, l'hypnose, euh, je l'applique souvent dans les coachings individuelles ou dans des accompagnements dans les coachings de santé. Ce sont des outils de transformation euh, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très respectueux. Euh, ils ont un, un, un, des, accompagnements, ce sont des accompagnements doux euh, qui permettent à la personne de naviguer en soi-même et de décider quest ce qu'elle a envie de transformer. La pleine conscience, c'est quelque chose qu'on applique beaucoup euh, dans les situations, par exemple, de gestion de stress, euh, de prise de parole en public, euh, pour permettre justement aux personnes d'aller trouver à l'intérieur d'eux un, un, un état de conscience dit modifié euh, qui permet de performer euh, un peu comme, euh, je reviens au concept de sportif, mais... Les sportifs sont la représentation exacte de ce qu'on fait. Euh, les sportifs, quand vous les regardez, ils, ils rentrent en eux d'abord et après ils performent. Et donc, euh, la plupart du temps, nous dans la vie, nous ne rentrons pas en nous. Nous, perfor nous pensons performer simplement parce qu'on est en train de se dire comment je le fais mais on n'est pas en conscience de toutes les informations que notre corps nous donne. Et donc la pleine conscience euh, nous permet de contacter ça et d'être euh, avec euh, tous nos sens euh, très attentifs pour capter euh, des informations que normalement ils nous passent à travers et qui sont importantes pour pouvoir euh, avancer dans la vie. Donc, euh, ça, ce sont un peu les outils que je pratique. Après, comme je vous disais, je suis beaucoup dans l'intelligence collective. Je suis dans la communication non-violente. Euh, J'utilise, je, je fais un peu euh, euh, ma recette selon le type de personnes que j'accompagne ou les équipes que j'accompagne. Un mixage, en quelque sorte, de votre grosse boîte à outils. Alors... Vous êtes implanté, installé à Cannes. Euh, comment se déroule votre coaching À votre cabinet en présentiel ou à distance en visio Alors, les deux. Euh, encore une fois, il y a une différence. Euh, dans les coachings d'entreprise, euh, la plupart du temps, c'est moi qui se déplace et qui rencontre les dirigeants et les équipes dans l'entreprise. On décide de comment fonctionner sur des programmes qui, normalement, durent. Euh, entre 6 et 8 mois. Dans le coaching individuel, euh, c'est la personne qui me contacte et qui peut venir euh, dans mon cabinet à Cannes euh, ou à Grasse, parce que j'ai deux cabinets. Et là, euh, ce sont des rencontres d'une heure, 1 heure 15 où on peut les faire aussi en visio euh, si la personne est à distance. Souvent, j'accompagne des dirigeants à distance dans le monde euh, et, et ça se passe très bien. Et, et après, ben, par rapport au nombre de séances, euh, disons que les coachings c'est quelque chose de très personnalisé. Donc, euh, nous établissons à fur et à mesure, il n'y a pas un programme conçu euh, dans lequel il faut rester. Au départ, quand on démarre, on ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est ça en fonction Non, non, de... on... pas du tout. Au départ, nous avons ce qu'on appelle un entretien de découverte et de définition d'objectifs. Et sur la base de cet entretien, avec les clients, on, on détermine une hypothèse de temps de travail. D'accord. Et, et, et, et on est sur cette hypothèse-là. Donc, on passe très techniquement à ce qu'on appelle un contrat. Un contrat que ce n'est pas un contrat qui est financier, c'est un vrai contrat d'engagement par rapport à des objectifs définis. De contrat moral. C'est un contrat moral et on valide à fur et à mesure euh, et, et donc chaque rencontre permet de dire où nous en sommes par rapport à notre objectif de résultats et mm -hmm. les, les clients et les coachs s'ajustent à fur et à mesure par rapport aux besoins. Voilà, Georgia, sans Fury, euh, à Grasse ou à Cannes, vous avez le choix, en présentiel ou en visio à distance, vous avez encore le choix. Vraiment, vous donnez tous les choix, Georgia. Un site Internet pour plus d'infos, Georgia, sans Fury, tout attaché, en minuscule, .com. Georgia, merci d'avoir accepté notre invitation sur Zenzone TV. Merci à vous et je vous souhaite une excellente journée. Ouais.